Et bonjour, nous on se trouve aujourd'hui au centre de formation et je vois votre professeur, il vous explique quoi Qu'est-ce qu'il vous explique Il vous explique le dégradé sur coupe homme, voilà. Pourquoi la coiffure madame Alors pourquoi la coiffure C'est un métier que, qui me plaît depuis mon enfance et je n'ai pas eu la chance de pouvoir l'exercer. Donc aujourd'hui je, je me permets de, de pouvoir exercer le métier de mes rêves en fait. Comment vous vous sentez là au milieu de tous ces... Épanouie. Okay. Ouais. Et vous avez envie de continuer Oui. Préparez quoi Un examen un, un examen, le BP en fait, le bac professionnel de Alors je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais un petit peu observer ce que vous montre votre professeur. Un autre euh, euh, produit de coiffure et démonstration de coiffure, et j'ai fait venir mon ami Jean-Denis, que je connais déjà depuis longtemps, puisque nous sommes aussi coiffeurs, lui et moi. Et euh, Jean-Denis, qui tu es Alors moi je suis euh, voilà, le professeur de pratique. Donc euh, j'ai tous les niveaux, que ce soit CAP1, CAP2, bp BP2, maîtrise, voilà. Donc là aujourd'hui nous avons des BP1 et des BP2. Alors, voilà. moi qui n'ai pas, qui comprend peut-être pas trop, mais, mais les auditeurs me donnent commande, ça veut dire quoi BP Alors BP c'est l'obtention du brevet professionnel en fait, c'est pour pouvoir ouvrir son salon de coiffure. Ça veut dire que quand on a ce diplôme-là, on peut... On euh... peut euh, devenir euh, patron, quoi, ouvrir son salon de coiffure. Voilà, il faut obligatoirement le, le diplôme, quoi, ça c'est sûr. Hein. D'accord, et quelle est ta carrière à toi, jean -Louis? Alors moi, ma carrière, donc, déjà élève euh, Roger Parra, bien entendu, euh, dans les années 1997. Petit... Voilà. Petit... Euh, Entre-temps, donc, je me suis installé à mon bien entendu, au Pain Mirabeau. Et par la suite, bon, ben, avec la vie, tout ça, obligé de, de changer un peu d'orientation. Et puis, je me suis dirigé euh, sur mon ancienne école pour, pour pouvoir... Euh, de, euh, très bien. Donc, comment, comment, ça se marche, comment ça marche avec ces deux élèves-là je, ah, je les vois travailler ben là, en bon, pleine... ces hein. deux élèves, sont, cette année, ont pris l'option chignon. Parce qu'on a deux options, en brevet, on a l'option homme et l'option chignon. Donc, ces, ces deux demoiselles ont pris l'option chignon et là, ben elles sont en train de s'entraîner hein. je vois qu'elles travaillent vachement sérieuses, toutes <rire> les deux et, et mademoiselle, alors mademoiselle je vois qu'elle fait un beau chignon c'est ça, ah oui. c'est pour l'obtention du brevet, voulez, voilà, très bien ça. et pourquoi mademoiselle, vous avez choisi la coiffure Mais en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé la coiffure <rire> et euh, je trouve que c'est de là Dans voilà et vous avez envie d'en faire, d'aller loin oui, votre salon. oui, je veux en faire mon métier et et d'apprendre encore plus davantage tous les jours. Bon, très bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Puis je vois, il y a votre collègue qui est de l'autre côté, là. Et vous, mademoiselle, vous préparez votre brevet, bien entendu. Et pourquoi la même question Pourquoi la coiffure, alors euh, bah, Depuis que j'ai 15 ans, c'est ce que je veux faire. J'ai fait un stage de découverte en troisième, et ça m'a plu de suite. Et là, vous avez décidé d'ouvrir votre salon de coiffure je vais plus faire tard faire un BM, le brevet, de maîtrise, le brevet de, maîtrise de maîtrise, pour avoir le professorat, et après, ouvrir un salon. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup.